pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et si vous êtes nouveau, je vais vous inviter à parcourir plein d'autres vidéos de Olga Ambani sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires en cas de questions, je viendrai certainement vous répondre. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, permettez-moi de vous parler une fois de plus Omega Pro. Sachez que cette vidéo est faite à la demande de mes followers, voilà, donc je sais qu'il y en a qui ne, qui ne font plus dans les investissements sur des plateformes, mais sachez aussi qu'il y en a qui se disent qu'il faut continuer à essayer, c'est-à-dire quoi, c'est pas parce qu'on est tombé une fois qu'on va rester couché, là on est tombé, chaque jour on essaye, on gagne, on perd, on gagne, on perd, mais il faut investir sagement, mettez ce que vous êtes incapable d'accepter, de perdre. Je tiens à rappeler dans cette vidéo que Olga Ambani n'est pas conseillère en investissement. Je fais mes vidéos à titre d'informations et de formation. La décision vous revient. Personne n'est obligé de faire ce que je fais dans mes vidéos. Je ne fais que donner des informations. Donc, il faut que ce soit bien clair. Et je dis encore, ne jamais investissez, que vous n'êtes pas capable d'accepter de perdre. Maintenant, alors s'il si faut parler d'Omega Pro... Voilà, il y a longtemps que je ne fais plus des vidéos euh, sur les plateformes d'investissement. Mais après, je me suis dit, beaucoup me les demandent, une box. Pourquoi est-ce que je vais euh, sacrifier euh, ceux qui veulent les informations ou parce que d'autres ont perdu de l'argent On a tous perdu de l'argent un jour. Donc, voilà pourquoi je vais faire plaisir à mes followers. Pour ceux-là qui ont demandé les nouvelles plateformes, voilà, il y a Omega Pro qui est là depuis 2018 déjà, qui fait dans le trading du forex, Omega Pro vous propose des contrats de 16, de 16 mois euh, avec des revenus quotidiens de lundi à vendredi. Vous êtes payé euh, euh, vous, vous êtes payé, vous, vous faites des retraits minimum à partir de 50 dollars dans votre portefeuille. Voilà. Euh, Aujourd'hui, avec les nouvelles mises à jour sur Omega Pro, il y a. Euh, devenir euh, client ou devenir partenaire. Sachez que la différence entre les deux, je vais bien l'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais le but ici de cette vidéo, c'est de vous présenter euh, brièvement Omega Pro. Voilà, et pour ceux-là qui douteraient de la fiabilité, moi j'y suis depuis 2021 et euh, vous pouvez remarquer les différents retraits que j'ai pu faire dans mon compte. Donc juste pour vous dire que ça marche, ce n'est pas... Euh, des inventions, ça marche et chaque jour Omega Pro fait des améliorations. Ils ont des bureaux physiques. Vous pouvez faire vos propres recherches. Je vous en prie. Do your own research. Ne jamais oublier la règle d'or. Voilà, les amis. Donc, c'était le but de ma vidéo. Vous faire part de la plateforme Omega Pro pour ceux-là qui ne la connaissaient pas déjà parce que beaucoup la connaissent. Euh, elle a fait ses preuves et elle continue à en faire. Donc, dans les vidéos à venir, je vais euh, faire d'amples vidéos pour vous expliquer comment ça marche, pour vous montrer comment acheter son pack et tout. Donc voilà, euh, moi je dois réactiver le mien. Donc, c'était juste pour vous présenter Omega Pro. N'hésitez surtout pas à me laisser vos impressions en commentaire, hein, qu'ils soient vilains ou gentils. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et si vous voulez d'autres vidéos de la sorte, vous qui voulez que je vous présente des plateformes que j'estime fiables et qui ont déjà fait quand même un peu leur preuve, bien qu'il n'y a pas de fiables à 100%, mais jusqu'ici, on en a quand même qui sortent du lot. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça va m'encourager à vous faire beaucoup d'autres vidéos. Voilà, donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout likez-la, euh, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao